Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de création de sites de réservation. Comment est-ce que vous créez votre site de réservation en ligne? Donc, quel que soit, euh, peut-être que vous êtes euh, esthéticienne ou vous, vous êtes dans une activité hein, où vous avez besoin de consultation, d'accord, vous avez besoin que les gens réservent un appel hein, pour, pour venir consulter ou réservent des plages horaires sur votre agenda pour venir consulter vous pouvez faire ça aujourd'hui directement en ligne euh, sur votre propre site internet. Donc, je sais qu'il y a des professionnels qui utilisent des, des plateformes extérieures, mais selon votre domaine d'activité, vous pouvez également le faire sur votre propre site. Euh, C'est quelque chose, on va dire, qui est relativement simple à faire selon euh, les solutions qu'on utilise. Nous, on propose, hein, donc, euh, au niveau de l'agence web, on propose des... Euh, des solutions avec Builderall, qui c'est des solutions d'intégration faciles à, à mettre en place. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour que vous sachiez que euh, si jamais vous avez envie de créer vous-même votre euh, site internet, euh, il y a cette solution qui existe également que vous pouvez mettre en place. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que j'entends par euh, site de réservation Je vais juste vous montrer ça en exemple. Là. Par exemple, ça, c'est un site internet qu'on a. Je pense ce site internet en, en exemple. pardon exemple, on va dire ça, c'est un site pour la, la cosmétique. Et si on navigue dessus, par exemple, on va aller là, on va aller ici, et on descend un peu. On va aller voir. On descend. Par exemple, si on, quand on est au niveau des services, euh, supposons que la personne, il euh, y a une prestation qui l'intéresse, va, va vouloir prendre rendez-vous, par exemple. On va dessus vous voyez ici sur la page de, de, de, de réservation, il y a des calendriers. Donc il y a calendrier pour épilation, maquillage, angle, selon les prestations que la personne euh, que, le, que, que vous proposez en tant que professionnel. Donc la personne ira sur le calendrier qui l'intéresse. Euh, hein, et euh, à partir de là, ce qui va se passer, la personne pourra s'enregistrer. Donc choisira sa date, euh, les oreilles qui, qui l'intéressent et euh, validera euh, son son rendez-vous. Donc une fois que c'est fait, vous recevez un, vous recevez un, un, un mail qui vous indique que quelqu'un vient de, de prendre rendez-vous. Comme ça, vous savez que voilà, vous avez une prestation à, à honorer à telle date. Okay? Avec toutes les données, les, le nom, le prénom, le, le numéro de téléphone de la personne, vous pouvez avoir ces informations-là. Ça, c'est un exemple. là Je peux vous montrer un autre exemple. Par exemple, on va prendre ce, ce site de, de, de randonnée. Hein? C'est aussi un site bon, voilà, pour, pour donner un exemple. Euh, on va aller là, par exemple, on va regarder ce qu'on a. Ici aussi, supposons que vous êtes dans la randonnée, dans le business de randonnée, vous voulez que les gens s'inscrivent pour des parcours, vous avez, vous pouvez également utiliser, utiliser le, le, le, le système de réservation en ligne. Donc, si vous êtes médecin, vous êtes dans le domaine de la santé, tout ce qui est lié à la consultation, tout ce qui est lié à, à, à une prestation sur rendez-vous, etc., euh, vous pouvez utiliser, vous pouvez créer un site de réservation. Donc là, par exemple, on peut aller sur celui-ci et on clique dessus, vous voyez, vous voyez, c'est pareil, la personne peut choisir son parcours et s'enregistrer pour son parcours vous recevez également un mail etc en disant la une personne s'est inscrite pour tel parcours etc vous avez les détails donc du coup ça facilitera ça facilite votre votre organisation en fait vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours quelqu'un au téléphone qui, qui, qui prend les, les rendez-vous d'accord ça c'est la facilité qu'offrent les c'est la facilité les les, les les les sites de réservation du coup, comment est-ce que vous créez ça Comment est-ce que pour créer, pour créer un site comme ça Comment est-ce que vous faites Bon, Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de, de toute la création de site. Euh, ça serait un peu, un peu long. Euh, ce que je, je vous invite à faire pour cela, si vous voulez en savoir plus, hein. on a créé une plateforme de formation gratuite euh, qui montre étape par étape comment est-ce que vous pouvez créer votre site internet, euh, comment est-ce que vous pouvez créer votre tunnel de vente. Il y a plein de choses qu'on montre sur cette plateforme. Euh, je vous laisse le lien dans la description vous pouvez aller vous inscrire gratuitement sur cette plateforme et apprendre à créer, à créer votre site internet. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur euh, le module de réservation. Donc, comment ça se passe hein? Comment est-ce que vous l'intégrez euh, euh, sur votre site internet Donc, vous avez créé votre site internet, vous trouvez que oui, voilà, ça vous va très bien. Là, on est par exemple dans l'espace le, de, de création euh, de l'outil Shita euh, de, de Bidroll. Donc, c'est avec ça qu'on crée les sites web, les tunnels de vente. Et sur le côté gauche ce que vous remarquez là c'est donc voilà vous avez vous avez un menu hein, et dans le menu il y a pas mal de choses et dans ce menu justement on peut on peut vous allez remarquer que ici il y a il y a un, un, un menu qui s'appelle un, un qui s'appelle réservation d'accord on va cliquer sur réservation quand on clique sur réservation le calendrier donc le calendrier va s'ouvrir Ici, par exemple, vous avez, euh, bon, on a configuré deux calendriers parce que pour les, justement, les calendriers que vous avez vu tout à l'heure, euh, c'est ici qu'on qu qu qu les a euh, configurés. Donc vous voyez, c'est les deux calendriers beauté et, et parcours. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Euh, dans, bon, je profite hein, pour vous présenter brièvement parce que euh, la présentation de, du du de l'outil de réservation, hein, de l'outil de création de réservation, peut être long, donc je n'ai pas envie de, de passer beaucoup de temps là-dessus. On a mis en ligne une, une vidéo déjà de présentation de, de cet outil-là. Vous pouvez aller regarder sur notre chaîne YouTube ou dans dans, sur votre espace de, de formation gratuite. Vous, la, vous avez la présentation. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, allez regarder sur la chaîne ou bon, sur, sur, sur, sur la plateforme. Ok, donc aussi là, euh, c'est euh, tab c'est tableau de bord en général qui donne qui vous donne des informations générales sur votre outil de, de, de, de sur le, votre outil de création de calendrier hein, de, votre outil de création de, de, de réservation euh, le nombre d'abonnés que vous avez c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont déjà inscrites euh, sur vos sur sur, sur, sur, vos, sur vos calendriers le nombre de calendriers que vous avez euh, donc, ça, c'est ici, c'est des fonctions qui vont être rajoutées bientôt. Ça, euh, euh, qui, ça permet d'intégrer directement le, le module de paiement dans, euh, dans, dans, la, dans les réservations en ligne. Mais concernant le paiement, on en, on en reparlera tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, on, on va se concentrer un peu plus sur, sur le calendrier, hein, sur le côté calendrier. Bon, planifier. Euh, euh, ça c'est par rapport à tout ce qui est év événements, etc. Euh, les autres, c'est-à-dire les personnes que vous allez hein, qui seront contactées, hein, du moins les organisateurs. Hein. Euh, si vous êtes donc vous, le professionnel, par exemple, vous allez mettre votre contact là, de manière à ce que quand on va créer le calendrier, on, on va indiquer que chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur le calendrier, euh, il faut que cette telle personne soit, soit, euh, soit contactée. Donc ici par exemple, là, on y va, si on clique sur calendrier, je vais vous montrer assez rapidement comment ça se passe pour que vous ayez une idée hein, pendant ce, ce live euh, de comment est-ce que vous pouvez créer ce calendrier et puis euh, éventuellement l'intégrer sur votre, sur votre site. Donc pour créer un nouveau calendrier, on va aller sur nouveau calendrier. Vous avez remarqué qu'il euh, y a des thèmes qui sont traduits, il y a des thèmes qui ne sont pas, qui ne sont pas traduits. Bon, on va dire c'est traduction en cours. Euh, donc là, par exemple, ici, on vous dit euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre calendrier. Donc, euh, est-ce que euh, c'est pour les euh, consultations, est-ce que c'est pour des événements, est-ce que c'est pour euh, des salles de classe. Donc, si vous animez, par exemple, des cours et que vous voulez créer des que vous voulez créer des, des calendriers pour ça, pour que les gens s'inscrivent pour vos cours. Donc, voilà, il y a différents types, euh, il y a différents types de, de, de, de calendriers que vous pouvez créer, au fait. D'accord donc là, nous, on va, prendre, on va prendre le premier, on va prendre consultation. Euh, tout ce qui est coiffeur, consultation, si vous êtes dans le domaine médical, etc. Les classes privées, tutorat individuel. Donc, vous avez pas mal de possibilités. Hein, selon les l'option que vous avez choisie, hein, que ce soit événement ou salle de classe ou consultation, vous avez des options différentes. Okay? Alors, en fonction de ça, une fois que c'est choisi, on donne un titre. Ici, on va l'appeler live. Hein, live vendredi mais vous, vous allez donner un nom lié à votre lié à votre activité comme on a fait comme, comme vous avez vu dans l'exemple ça peut être réservation soins, soins pédicure ou réservation épilation réservation donc selon la prestation pour que vous, vous puissiez vous retrouver chaque fois que vous chaque fois que vous recevez une, une notification d'accord que c'est fait vous créez sur on clique sur créer un nouveau calendrier et là, on va commencer à configurer, hein, à configurer le calendrier. Donc, je vais, je vais aller plus ou moins, euh, je vais aller plus ou moins rapidement, euh, pour que ce, bon, cette présentation ne soit pas trop longue. Euh, sachant que on a déjà fait, euh, on a déjà fait des lives là-dessus, euh, si vous voulez, donc sur votre plateforme hein, de, de formation gratuite. Sur notre plateforme de formation gratuite, vous pouvez, vous pouvez avoir plus de détails. On est allé étape par étape, on a montré exactement comment faire, etc. Donc, vous pourrez aller regarder ça plus, plus en détail. Donc, ici, c'est pour, pour vous donner quand même une présentation, faire une présentation globale pour que vous sachiez que cette solution existe. Donc, ici, ce qu'on fait, bon voilà vous pouvez donner une description hein, si euh, c'est lié à votre prestation. Donc, euh, donner une description qui. Euh, qui rassure les gens pour qu'ils sachent qu'ils sont sur le ils sont sur le, ils sont sur le bon calendrier par exemple donc là nous bon, on va mettre en live hein? live de présentation hein? présentation pré présentation calendrier le logo au en fait c'est intéressant par exemple si vous ne voulez pas intégrer votre calendrier directement dans votre site web comme je vous ai montré tout à l'heure d'accord si vous voulez juste euh, que le, le, le calendrier s'ouvre directement dans le navigateur, c'est intéressant de mettre votre logo de manière à ce que euh, quand, quand, quand ça va s'ouvrir, vous avez y, vous avez votre identifiant là-dessus. Bon voilà. quand les gens verront votre logo, ils seront que oui, voilà, ils sont sur le bon calendrier, le, le calendrier de la bonne personne, etc. Voilà. Ou de la bonne entreprise. Okay? Euh, ça sert à ça. Donc vous pouvez intégrer votre, votre logo là-dessus. Fusion aurait en fait ici. Euh, vous avez la possibilité de laisser ceux qui vont s'enregistrer sur vos calendriers, sur votre, euh, sur votre agenda, on va dire, euh, de choisir eux-mêmes leur date, donc de choisir la date selon le fuseau horaire. Mais le problème avec ça, c'est que euh, si, par exemple, euh, je dis une bêtise, hein, je pense que vous faites des consultations en ligne, je dis une bêtise, euh, de, vous faites des consultations, en c'est un exemple que je donne, pardon, euh, euh, vous faites des consultations en ligne, et que euh, quelqu'un euh, est à l'autre bout de la planète, à 8 heures de décalage, 5 heures de décalage, que sais-je, et, et, et veut s'enregistrer sur votre calendrier, si choisit son fuseau horaire, vous serez un peu embêté. Peut-être que à l'heure où lui il est éveillé, vous êtes au lit quoi. Donc euh, c'est pourquoi moi je vous conseille toujours de prendre fuseau horaire défini et vous choisissez votre zone, votre zone. Et chaque fois que les gens s'enregistrent, ils seront eux, ils auront euh, euh, l'information comme quoi. Euh, ils verront l'information selon l'horaire, euh, leur heure locale. Comme ça, ils sauront si c'est la nuit qu'ils vont se réveiller ou euh, le matin, etc. Donc ça, ça leur donne, euh, ça leur donne euh, des informations un peu plus précises sur su, su les heures. Donc euh, Europe, Europe centrale, c'est tout ce qui est lié à, à France, euh, euh, Belgique, Allemagne, etc. Euh, centrale europe ok donc c'est ça euh, ça je, je passe parce que je vérifie juste un... hum. après je ne sais pas pourquoi ils ont mis europe centrale mais bon c'est c'est là c'est l'heure qui correspond Par exemple, quand on voit ça et avec l'heure d'en bas c'est vraiment ce qui correspond euh, ici euh, euh, action après abonnement donc une fois que les gens le, les gens se sont inscrits sur votre euh, sur, sur votre calendrier la question est où est-ce que vous les redirigez Est-ce que vous, vous envoyez juste, vous leur affichez juste un message de remerciement, d'accord, que vous pouvez rédiger ici, ou est-ce que vous les redirigez sur, sur une autre page D'accord, ça aussi vous pouvez, vous pouvez le faire, vous pouvez les rediriger sur, sur une autre page, si vous avez quelque chose d'autre à, à leur proposer, peut-être que s'ils si sont inscrits, peut-être que pour l'épilation, vous pensez qu'avec l'épilation, il y a une autre offre qui, qui va avec pour les rediriger sur cette offre raison d'accord il ya moins il ya moins de faire ça ou c'est pour une consultation pour un sujet spécifique euh, peut-être que euh, euh, concernant ce sujet il ya d'autres choses euh, il ya d'autres sujets euh, euh, qui, qui vont de pair avec ça vous avez envie de les rediriger dessus etc euh, donc ça permet ça permet de faire ça en fait de permet, et puis les gens restent un peu plus longtemps sur, sur votre euh, sur votre site et découvrent d'autres choses qui, qui n'ont pas euh, qui ne savait pas qu'il existait sur votre sur votre site On sauvegarde on avance okay. Là ok ici vous pouvez créer, vous pouvez, euh, créer plusieurs plusieurs groupes Donc, dans le même un calendrier selon le type d'événement que vous avez hein, vous pouvez avoir euh, euh, vous pouvez créer euh, euh, plusieurs, vous, pouvez, vous pouvez créer plusieurs groupes en fait. Donc ici euh, en thème de groupe on va aller on va on va, va l'appeler bon. quel nom on peut donner live 17h on va appeler ça comme ça hein. live 17h heures. 17h heures. si on faisait un autre live à 19h on pourra créer un, un groupe euh, euh, Live à 18h par exemple, et définir nos horaires et définir nos horaires par rapport à ça, définir nos types de séances par rapport à ça. Euh, supposons par exemple que ce live dure 30 minutes et qu'on veut faire un autre live qui dure une heure ou, ou deux heures, et puis on explique aux gens que dans ce live on donne plus de choses. On peut créer un groupe par rapport à ça pour que les gens s'inscrivent sur le bon calendrier. Donc on reste dans un calendrier lié à live. Mais euh, dans ce live, il y a différents groupes. Donc les gens peuvent participer au groupe de 17h ou de 19h ou de 21h, etc. Selon ce qu'on a envie de faire. Pareil, si vous êtes dans, dans les armes de randonnée tout à l'heure. Euh, randonnée de, du matin, randonnée okay. de l'après-midi, ou randonnée de, euh, de, de 10h, randonnée de 14h ou de 16h. Donc voilà, il y a, il y a, il y a ces possibilités Ok. Donc okay. là, je mets une petite description. Live. Vendredi. Bon oui 17 h et l'autre justement ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'autre donc ici on a mis, on a mis pas mal de on a mis quelques personnes et je vais choisir Elie. et euh, donc Elie va recevoir une notification euh, une fois que euh, la personne euh, quelqu'un s'est enregistré pour, pour, pour cette activité là euh, donc ici au fait vous définissez euh, la durée euh, la durée de la séance euh, Là, on va commencer par celui-ci. Si la séance va durer ou votre consultation, par exemple, dure 30 minutes, vous mettez 30 minutes, donc vous choisissez le la durée, en fait, hein, donc là, euh, ou en heure, d'accord, vous avez jusqu'à… OK, vous choisissez selon selon ce qui vous intéresse. Si c'est une heure, vous prenez une heure, deux heures, trois heures, etc. Donc, vous choisissez le temps de, de, votre, de votre prestation ou de votre, ou de votre consultation. Euh, intervalle entre, entre, entre chaque séance donc après euh, euh, après une séance euh, est- ce que euh, vous voulez avoir un, un temps de pause etc euh, donc si c'est le cas vous mettez vous mettez vous mettez un intervalle euh, ici au fait au euh, point de départ euh, au fait ça permet à à, à l'outil euh, c'est un peu euh, comment je vais vous comment je, je vais vous expliquer ça. Selon, selon la façon dont c'est fait, euh, vous n'aurez pas en fait le même... Euh, euh, les horaires seront définis autrement. La façon la, la même façon dont je peux vous expliquer ça, euh, par exemple ici, euh, vous avez vu, hein, on a mis, alors c'est de 8h à 8h15, euh, et après c'est de 8h... Euh, de, de, de 8h30 à 8h45 etc et quand on regarde sur ce calendrier bon je vais pas je vais pas muter maintenant je vais regarder ici aussi peut-être que ça va paraître un peu plus alors alors donc ce calendrier n'est plus ok bon ce calendrier n'est plus actif No. ok mm. Mm. au fait donc selon selon la façon dont c'est fait hein, donc vous avez vu c'est chaque fois à 8 heures à, à dans, ici par exemple vous avez vu hein, donc c'est 8h heures, 8h heures et 4, etc. si je mets 30 minutes hein, donc euh, ça va faire euh, euh, ça donnera 30 minutes d'écart à chaque fois en fait. Donc euh, en, plus, euh, en, plus des, en plus des intervalles, en plus des intervalles entre, entre, chaque, entre chaque entre chaque séance. Donc par exemple si quelqu'un prend une séance, il sait qu'il faut, euh, faut 20 minutes avant, avant de proposer une autre séance. Euh, mais, euh, mais, quand, mais quand je mets par exemple 15 minutes ou 30 minutes euh, au lieu que il laisse 15 minutes, par exemple si je mets 30 minutes au lieu qu'il laisse 15 minutes entre chaque séance il va plutôt laisser, euh, il va plutôt laisser euh, euh, 30 minutes, euh, 30 minutes quoi. donc euh, euh, ça, permet de, ça permet de régler au fait, les intervalles au niveau, euh, au niveau des, des calendriers. donc euh, ceci dit une fois que c'est fait euh, vous avez les dates ici les dates que vous travaillez si vous ne travaillez pas vendredi samedi vous enlevez euh, Uh, vous enlevez uh, samedi uh, par exemple s'il y a des jours spécifiques hein, pour lesquels vous ne voulez pas travailler de 8h à 17h vous les réglez là uh, vous avez la possibilité de faire uh, de faire pas mal de choses les mois pendant lesquels vous travaillez s'il y a des mois pendant lesquels vous vous êtes en congé et que vous ne voulez pas uh, travailler par exemple juillet août hein, vous, pouvez, vous pouvez virer ça et uh, vous pouvez l'enlever donc uh, vous avez pas mal vous avez pas mal de de, de, de, possi de possibilités uh, quand quelqu'un s'inscrit, combien de séances c'est C'est une séance, disponibilité. Hein. Euh, si vous voulez, euh, si, si vous voulez euh, que ce soit juste euh, un nombre d'enregistrements, euh, euh, si vous voulez limiter au fait les, la disponibilité, vous voulez limiter les enregistrements, les réservations, euh, vous, pouvez, vous pouvez le faire, vous pouvez définir, vous pouvez définir ça là en fait. Et aussi, par exemple, des enregistrements de, tenais, de données minuteurs. Si euh, vous voulez que les gens n'enregistrent pas jour J-1, jour etc. Ne, ne, ne s'enregistrent pas sur le calendrier jour J-1 et autres. Vous pouvez vous pouvez, vous pouvez pouvez également con configurer ça. D'accord S'il y a des dates spécifiques que vous voulez bloquer, sur lesquelles vous ne voulez pas que les gens euh, s'enregistrent, par exemple, les jours de fête, vous pouvez également euh, euh, régler ça, euh, configurer ça, au fait, euh, avec euh, à cet endroit-là. Configuration avancée, ça c'est une nouvelle chose, c'est euh, c'est nouvelle euh, c'est fonctionnalités qu'ils ont qu'ils ont rajouté. Donc euh, est-ce que ça va être euh, approuvé automatiquement, est-ce que ça va être euh, approuvé manuellement, euh, est-ce que euh, euh, les gens auront le droit d'annuler euh, leur euh, leur réservation ou pas, etc. Donc tout ça vous pouvez euh, vous, pour, vous pouvez configurer ça ça c'est les possibilités hein, qui sont euh, que, que le calendrier euh, vous permet de, de c'est les possibilités qu'offre le, le, le calendrier euh, ici par exemple au niveau de, ré, de réservation vous avez vu il y a nom adresse email vous pouvez rajouter par exemple là, euh, numéro de téléphone d'accord si vous voulez moi je vous conseille de cela euh, vous pouvez rajouter euh, un champ le numéro de téléphone euh, est-ce que euh, c'est facultatif et que c'est requis Donc oui on veut que ce soit euh, ce soit ce soit vraiment requis et en fonction de cela les gens donneront leur numéro de téléphone avant de s'enregistrer. S'ils ne, ne font pas ça, bah, euh, ça ne sera pas pris en compte comme quoi leur euh, ils ne pourront pas s'enregistrer de toute façon, ils ne pourront pas réserver. Comme ça, vous avez les données pour appeler les gens, relancer les gens, etc. S'ils viennent pas, euh, s'ils viennent pas, s'ils ne viennent pas au, au rendez-vous. Euh, est-ce que, ah, une fois que les gens sont enregistrés, vous voulez envoyer un, un mail de, de confirmation ou pas euh, Vous avez la possibilité de, de, de, de, de configurer ça. Hein. Donc, c'est plutôt bien d'envoyer un, un mail de, un mail de, con, de, de confirmation. Euh, immédiatement après, après la planification, euh, envoyer les mails aux autres aussi. Donc, par exemple, si vous voulez recevoir des, des mails, ce qui est conseillé. Euh, je souhaite recevoir des mails pour un, euh, pour un nouvel abonnement ou, ou, ou abonnement en cours. Bon, non. Euh, on, on y va. Des rappels. Donc, une fois que les gens sont sont sont enregistrés à, dans votre dans, sur votre calendrier euh, et que c'est la, la prestation elle est réservée est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez recevoir des, des rappels euh, euh, pour ne pas louper la prestation ou le rendez-vous donc ça c'est pour euh, vous avez le droit hein, donc euh, soit vous choisissez oui euh, recevoir les appels ou non ne pas recevoir les euh, non ne pas recevoir les, des appels ou recevoir les appels donc euh, ici celui-ci au fait euh, euh, il y a deux il y a deux possibilités donc il y a le côté où vous envoyez des, des appels au, des rappels au, au euh, comment dit-on à celui qui s'est inscrit sur votre calendrier c'est celui-là et également à vous-même d'accord pour ne pas oublier si vous le souhaitez d'accord donc voilà vous avez cette possibilité là et aussi autre chose euh, euh, le des mails vous pouvez configurer euh, Configurer euh, euh, les mails qui sont envoyés par, par le système, donc ici au fait, c'est le système, c'est ce serait le mail par défaut. Donc, une fois que la personne en s'est enregistré, il enverra un mail par défaut avec euh, les, les la date de réservation, euh, la date du rendez-vous, par exemple, euh, et, et les informations utiles. Ou vous pouvez euh, vous pouvez créer ça, vous pouvez créer votre propre mail, hein, votre propre euh, votre propre message. Euh, euh, pour, euh, ici au fait juste un instant vous avez la possibilité aussi hein, de créer votre propre message le, le message que que la que, que la que la que le système que le système va, va envoyer euh, pour que le, le mail par défaut euh, ne soit pas ne soit pas envoyé ok et puis l'autre côté je vais en ça quand même je vais le sauvegarder parce que j'ai pas envie de perdre tout ce que on a fait alors j'espère qu'il n'a pas voilà je retourne dessus c'est ce qu'on est en train de faire ok communication donc on a parlé de ça envoyer une confirmation on a parlé de ça on a parlé du rappel tout à l'heure aussi d'accord si vous décidez que le système envoie des rappels et également celui qui envoie, celui qui envoie le mail. Donc, euh, et aussi vous avez la possibilité de configurer le type de mail que euh, la personne, la personne va, va envoyer. Ici, au fait, euh, c'est plus, c'est plus le l'adresse mail que vous allez utiliser pour pour communiquer. Donc, ici, au fait, c'est le c'est l'adresse mail par défaut. Ici, euh, si vous voulez mettre, utiliser une autre, une autre adresse mail, euh, vous pouvez, vous pouvez l'utiliser. Donc là, euh, ça offre plusieurs options. C'est plus pour les, on va dire pour les agences. Donc, euh, pour que, par exemple, si vous créez un, un calendrier pour quelqu'un d'autre, vous pouvez mettre son, son adresse mail directement au lieu que ce soit votre adresse mail qui reçoit des, qui reçoit des, des notifications. Euh, ou qui, qui envoie des notifications. D'accord On va sauvegarder ça. Ah, pardon. J'ai choisi. On sauvegarde. On avance. Qu'est-ce que... Alors, configuration. Envoie euh, des mails de rappel justement ici, au fait. Euh, configurer au moins une notification, bon, je ne sais pas pourquoi, non, on n'envoie pas de mails de rappel, c'est parce que ici, quand on, quand on, j'ai pas dit, je suis passé assez, assez trop rapidement, quand on note par exemple qu'on veut envoyer euh, un, un rappel, il faut dire euh, un rappel à une heure, euh, peut-être euh, jour J-2, jour J-1, euh, une heure avant le rendez-vous, ça c'est les rappels au en fait. D'accord, donc c'est comment, ne comme les a pas configurés, il me demande de le faire. Donc vous avez la possibilité de configurer des rappels. D'accord, euh, on se regarde, on passe à l'étape suivante. Et, et, et, et. bon, le, le, ici au fait, si vous le synchroniser, vous utilisez, vous utilisez des calendriers comme Google, Google Calendar et que vous voulez synchroniser euh, votre calendrier avec, eux pour le faire, d'accord euh, Ça, c'est une possibilité euh, que, ça, que ça offre. Euh, si vous voulez intégrer dans Zoom, etc., ça, c'est des nouvelles fonctionnalités euh, qu'ils ont, qu ont intégrées. Qu ont, qu ont intégrées. Euh, ici, au fait, c'est pour l'email marketing plus tard. Par exemple, quelqu'un qui s'inscrit sur votre calendrier, vous avez la possibilité hein, de, de l'inscrire sur une liste derrière pour pour lui proposer d'autres produits euh, de, de, de votre d'autres produits hein, que vous présentez que vous, que vous présentez à votre public euh, ou d'autres offres euh, selon ce que vous, vous, vous vendez donc voilà la, la possibilité en euh, coffre coffre euh, le, le, le calendrier donc on a fait le tour une fois que c'est fait vous avez vu le lien là donc le, le lien là par exemple c'est le lien de votre le lien de votre calendrier vous pouvez copier ce lien et euh, et aller directement euh, l'ouvrir dans dans le navigateur ça voudrait dire que euh, quand les gens euh, vous pouvez mettre ça ce lien sur un bouton quand les gens vont cliquer dessus genre réserver euh, une place ils arriveront sur ce quand ils arriveront sur ce calendrier Tenez, on va profiter en même temps vous avez vu donc là c'est 8h 8h 4h, etc on va changer pouvoir euh, ce que je vous disais tout à l'heure concernant euh, Concernant les écarts de 30 minutes, 15 minutes. Donc ici, on va mettre on va mettre 30 minutes et on va enregistrer. On va enregistrer, sauvegarder Donc actuellement c'est 8h, h 8 8h30, 8h45. Et là, on recharge la page. Vous avez vu 8h30, 8h, 8h30. Uh, 9h, uh, 9h30 donc uh, l'écart a, uh, a changé quoi. donc uh, c'est l'écart de 30 minutes uh, de 30 minutes maintenant ok donc ça vous montre à peu près ce que vous pouvez faire et uh, après chaque chaque uh, après chaque uh, quand quelqu'un réserve uh, une prestation uh, le système sait que il, faut, il vous faut au minimum comme on a dit uh, comme on a uh, noté ici 20 minutes uh, de repos quoi. donc uh, le, le le système, prend ça en, le système prendra ça en compte en au fait. Euh, autre chose, donc vous avez, là vous avez vu, vous avez vu le calendrier comme ça se trouve dans le navigateur. Maintenant si je mets un, un logo dessus, hein, je mets par exemple là, votre logo dessus pour que ça soit un peu plus personnalisé. Euh, bon, on va se regarder, on avait déjà fait et on vient, on vient là. On, on met par exemple là, votre logo. Euh, on va voir si. Ça, c'est la photo d'une jolie voiture. Euh, on met le logo. Alors, si on met un logo, logo, on va aller chercher un logo. Logo, logo, logo, logo. Logo. Bon, allez, on va prendre celui-là. Bon, pour celui-là, par exemple, c'est sympa. c'est ça, notre logo. On sauvegarde et la différence. Donc, comment ça s'affiche hein? Donc, vous voyez, donc, euh, là, j'ai mis juste un D. Donc, si votre logo, on sait qui vous êtes réellement. Euh, si vous voulez mettre euh, avec votre nom dessus, etc., pour le faire, vous, vous avez, vous avez une, une, une, plein de possibilités. Ça, c'est une façon de faire. Donc, vous copiez, hein, vous avez vu hein, comment on a fait tout à l'heure. On a copié le, le, on a copié le lien hein, et on l'a ouvert dans le navigateur. L'autre façon de le faire, euh, c'est de l'intégrer directement sur votre, sur votre site. Et pour ça, comment vous faites Donc, je vais, on va, on va, on va faire ça en exemple là. Je vais aller sur ce site. Je vais aller sur cette page. Ok. Vous l'intégrez. On va l'intégrer sous forme de, on va l'intégrer sous forme d'iframe. Alors, euh, comment ça se passe Alors, Quand tu veux. Donc là, on va dire, on va dire, on est sur la page. On est sur la page. Quand tu veux, tu t'ouvres Et ce que tu, ce qu'on fait, dans, dans ce cas, si on veut l'intégrer directement sur la page, on va le faire. On va utiliser un, ce qu'on appelle un iframe. Euh, et on va prendre celui-là. Et on va dessus d'accord et et, et, et et bon là vraiment on peut on peut le configurer bon ici je vais faire simple là. je vais aller je vais le mettre en large pleine largeur comme ça ça va occuper toute, toute la page en termes de hauteur euh, je vais mettre je vais augmenter je vais mettre une grande hauteur comme ça on va voir ce que ok ça comme ça et le lien qu'on a copié tout à l'heure on va le mettre dessus URL intégré appliquer du coup on a notre calendrier qui s'affiche notre calendrier là et je vais élargir ça un peu plus je vais voir. si on regarde euh, je ferme ça Alors, ok donc là on peut monter un peu bon, après euh, il faut quand vous créez un site web vous vous le positionnez comme vous voulez donc ça c'est une façon de le positionner on hein. peut aussi le positionner euh, euh, vous pouvez lui donner exactement la forme que vous voulez en faisant en, en, en, en, donc là donc au lieu de mettre euh, large tout, tout tout large comme, comme j'ai fait là vous pouvez le faire euh, vous pouvez enlever la pleine, pleine largeur et euh, au lieu de ça hein, hein, vous donnez exactement la dimension hein, que vous souhaitez à, à, à, votre, à votre calendrier au en fait d'accord donc ici on va aller on va faire ça on va faire ça et on a exactement la euh, la dimension euh, qu'on veut euh, qu'on veut donner au calendrier d'accord ça c'est une c'est une autre façon ça c'est une autre façon de faire euh, après on peut aller regarder au niveau au niveau de la version mobile pour voir si euh, euh, ça se présente bien et euh, configurer la version mobile donc ça c'est euh, ce que vous en faites maintenant la problématique des fois quand vous, quand vous créez des, les, les sites de réservation comme ceci c'est que les gens viennent ils s'inscrivent ils et lors du rendez-vous ils ne viennent pas donc ça peut arriver, malheureusement ça arrive pour cela ce qu'on fait au lieu d'envoyer d'abord les gens directement au lieu d'envoyer les gens directement sur euh, euh, sur la page de réservation on va les faire payer d'abord c'est à dire que on va les rediriger sur une page euh, on va les rediriger sur une page de de, de paiement d'accord et euh, une fois que euh, ils ont payé ce n'est qu'après qu'on les redirigera qu'on les dirigera sur euh, sur la page de euh, sur, la, euh, sur la page de, de, de réservation d'accord tant qu'ils n'ont pas payé euh, ils n'ont pas ils n'auront pas accès au fait euh, n'auront pas accès au, au calendrier. Donc ça, cet exemple-là, pour le voir, pour le voir ici, je vais vous montrer. Alors, je retourne là, j'enregistre. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'ai réglé la, la version mobile. Donc l'exemple dont, euh, dont je parle, euh, si on retourne sur le site de réservation, par exemple, si on va sur euh, maquillage, maquillage, on descend, on regarde un peu et euh, supposons que quelqu'un est intéressé par la prestation et clique dessus. Au lieu qu'on la redirige directement sur le, sur le calendrier comme, comme précédemment, vous avez vu, on la redirige sur une page de paiement. D'accord Donc ici, la prestation c'est à 2 centimes. <rire> Donc tant que la personne n'a pas payé, elle ne pourra pas accéder à la page de réservation. Donc il y a cette solution là de faire payer les gens euh, avant, avant, avant la prestation. Comme ça, vous êtes sûr que euh, les gens ne vous feront pas faux bon une fois qu'ils se sont inscrits. Sur votre calendrier. Euh, C'est ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. J'espère que bon, ça vous a un peu éclairci. Euh, si vous voulez en savoir plus, hein, euh, vous avez deux possibilités soit vous vous inscrivez directement à la place, à, sur la plateforme, sur notre plateforme de formation gratuite, ou vous nous contactez si vous voulez qu'on mette qu'on mette ce service en place pour vous. Euh, donc on peut, on peut vous aider à le mettre en place. Euh, même si vous avez déjà un site euh, Vous avez déjà votre site hein, Et que vous voulez qu'on intègre sur votre site hein, Il y a moyen de le faire parce que euh, On utilise l'iframe Et euh, on pourra regarder, voir les possibilités Et puis, euh, puis l'installer pour vous Ok euh, Ceci dit, on se dit à, à bientôt euh, Vendredi prochain pour une Prochaine présentation